Quelle heure est-il? Il est une heure. Il est deux heures. Il est trois heures. Il est quatre heures. Il est cinq heures. Il est six heures. Il est sept heures. Il est huit heures. Il est neuf heures. Il est dix heures. Il est 11 heures. Il est 12 heures. Il est midi. Il est minuit. Il est 1h05. Il est 1h10. Il est 1h20. Il est 1h25. Il est 1h35. Il est 2h25. Il est 1h40, il est 2h moins 20. Il est 1h50, il est 2h moins 10. Il est 1h55, il est 2h moins 5. Il est 1h15, il est 1h15. Il est 1h30, il est 1h30. Il est 1h45, il est 2h moins 15, il est 2h moins le quart.